Bonjour, étant un petit artisan musicien, je chante bien évidemment, mais je dois aussi faire la promotion de ma chaîne YouTube. Donc, vous qui me suivez, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit et moi ça me permet de monter dans la hiérarchie de tout. De mettre des pouces en l'air. Ça me fait plaisir et ça s'appelle. Et surtout de partager ma chaîne avec tous vos amis sur les réseaux sociaux. Bonne écoute, merci de vos commentaires afin de pouvoir m'améliorer. A bientôt sur ma chaîne YouTube, je chante. pour moi.